Nicou, euh, le SMACI, -E, c'est l'une de vos inventions. Euh, Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de, de, de, de créer ça C'est quand on a passé en fait, cette étape d'avoir du graphisme en fait, avec les ordinateurs. C'était ça qui a déclenché la naissance du, du projet SMACI -E. J'avais cette préoccupation d'utiliser la technologie pour faciliter, dans le fond, euh, un travail intellectuel. Alors bon, alors, il y avait à l'époque travail actuel, ben, il y avait l'aspect calcul, bon alors calculatrice, ça, évidemment, euh, règle à calcul, évidemment. Ensuite, ben, dans le cadre de ma thèse, ben, euh, c'était aussi le problème du calcul, euh, réfléchir comment on pouvait remplacer les calculatrices mécaniques par des calculatrices électroniques. Et puis on sentait bien que... Euh, il y avait ce besoin d'interagir pour envoyer des messages, et puis pour lire de l'information. Donc là, ben, c'était ces, ces, euh, ces petits gadgets d'interface homme-machine que je m'amuse à faire. Quoi. C On avait des mini-ordinateurs qui étaient des grosses boîtes. On connaissait l'application des mini-ordinateurs, on savait qu'il y avait des, des gens qui tapaient sur des claviers, euh, sur les, des, des ordinateurs centraux, qui avaient des applications. Donc essayer de, de miniaturiser ça et de pouvoir en profiter comme individu... Alors à l'époque, ben, c'était complètement stupide, mais euh, mon j'avais eu l'idée, j'avais des bons techniciens qui pouvaient réaliser ces idées, d'avoir un affichage sur, sur un œil. Et puis, effectivement, il y avait, on arrivait à afficher quatre lignes de, de quelques caractères. Ensuite, il y avait le problème du clavier qui était beaucoup trop volumineux, qui ne me plaisait pas donc ça c'est dagen Barth aussi avec la souris, qui proposait un clavier avec cinq touches pour pouvoir plus facilement interagir. Il y avait une main sur la souris, une main sur les cinq touches, et puis ben, moi j'avais envie d'avoir quelque chose sur l'œil, directement, pour pouvoir partir avec ça. Et je rêvais stupidement de, de conduire ma deux-chevaux avec une main et un œil, et puis de faire du traitement d'information avec l'autre main et l'autre œil. Alors hein. voilà, c'est des rêves stupides de, de, de jeunes, dans le fond, mais qui, pour finir, vous poussent dans une direction pour euh, chercher cette technologie qui qui a fini par venir, mais bon, ben dans le cas du display lunette, ben, ça correspond pas à, à, à ce qu'on cherche vraiment, donc ça a disparu. Et puis le clavier avec sa touche, il y a eu effectivement euh, une machine 20 ans, 15 ans plus tard que certains ont utilisé pour pianoter euh, des textes dans une conférence. Et puis voilà, ben, maintenant ben, la tablette étant euh, la solution tellement miracle avec euh, la position de, de toucher directement le, le clavier, de faire apparaître tout ce qu'on veut, c'est merveilleux. Quoi. Ça, on, y a, on ne l'envisageait pas parce que on n'était pas assez Jules Verne. Jules Verne y a pensé, mais on, on, on était encore trop conscient des limites de la technologie. Mais malgré tout, on est dans le 50e anniversaire de l'EPFL. Jonathan Nicou, j'ai envie de vous dire qu'il y a dans les années 70, avec le Smaki -E, par exemple, vous avez déjà inventé le smartphone. Vous avez déjà réussi à mettre euh, de l'informatique, des logiciels, un, un, un clavier, un écran, dans quelque chose de transportable. C'était un peu l'ancêtre du smartphone, si, si je Oui, mais si c'était un rêve parce que, Smaki veut dire Smart Keyboard, donc je rêvais du clavier avec l'ordinateur dedans et puis bon, ben, là, il fallait nécessairement un écran euh, traditionnel euh, autour donc là, ben, euh, la première maquette du Smaki 0 que j'ai pu faire chez Digital c'était quelque chose de portable et puis ensuite ben, mon Smaki 2 ben, L'objectif, c'était de pouvoir le transporter dans ma mallette qui était le, la mallette traditionnelle de <rire> pour transporter les classeurs et les, les choses comme ça. Et puis après, bon, ben, voilà. Alors, on n'avait pas d'écran miniature donc euh, on a joué avec des écrans à plasma. Avant les microprocesseurs, il y avait des écrans plasma à 10 000 francs pièce en tout cas et puis voilà, ben, c'était très plus volumineux que les écrans traditionnels Les Smaki, -E, un ordinateur suisse romand mais qui était quand même euh, à la pointe par rapport par exemple à ce qui se passait sur le marché américain Oui, ben, c'est ce que l'exposition montre euh, les composants électroniques étaient à disposition de tout le monde donc voilà, moi j'étais parti euh, au bon moment, avec des contacts avec les États-Unis grâce à Digital Equipment. Et puis ensuite, bah, c'était facile, euh, les composants arrivaient en Suisse même plus facilement que dans d'autres pays. Donc j'avais les mêmes composants que Apple et d'autres. Euh, on s enfin, on, on regardait surtout ce que faisait Apple parce qu'ils utilisaient les mêmes composants et puis euh, IBM euh, avait un retard qu'on qu considérait considérable, donc ça ne nous intéressait pas. Et puis voilà, ben, on a pu progresser en parallèle avec une très petite équipe qui ciblait un marché local, mais avec tous les services demandés par ce marché local. Et puis Apple avait évidemment une structure beaucoup plus lourde à mettre en place, ce qui fait qu'on arrivait en même temps sur le marché. Les Macs sont encore là, les Smakins ne sont plus là. Qu'est-ce qui a fait la différence Alors la différence, c'est Internet. Donc tant qu'on avait un logiciel d'interaction avec la machine, les efforts étaient raisonnables. On développait la machine, on adaptait le logiciel, mais le système d'exploitation était resté le même donc on pouvait transporter tous les logiciels. On, a, on rajoutait des nouvelles applications, donc ça a été l'évolution pendant les, les 15 ans d'EpsiTech. De Et puis tout à coup, ben, il fallait Internet. Ce qui veut dire qu'il fallait une équipe cinq fois plus grande donc il fallait euh, augmenter les ventes aussi en proportion. Et pas le... Il n'y avait aucun objectif commercial, il n'y avait aucun objectif de succès commercial. Hein il y avait un objectif de fournir aux écoles et aux amis de la région les meilleures machines possibles avec des logiciels en français, avec des minuscules accentuées, euh... <rire> qui faisait en fait la valeur différentielle par rapport à des machines qui, euh, qui au début étaient le même prix et puis évidemment tout à coup ben, les smaquiers sont devenus beaucoup plus chers à fabriquer parce que c'était des petites séries par rapport à, euh, aux millions de, de pièces que Apple et d'autres se mettaient à fabriquer. Alors ça, plus le problème de, du logiciel, alors, il y a eu un effort Smaky -E 400 pour être compatible avec, euh, avec l'environnement PC, mais c'était trop cher, et puis, euh, bah, ce qui s'est très bien passé euh, et qui s'est passé assez rarement dans d'autres entreprises, c'est que toute l'équipe EpsyTech qui travaillait sur les SMACI, -E, et rester ensemble existe toujours et vente du logiciel qui avait été en fait un des premiers logiciels la comptabilité qui avait rendu le SMACI-6 intéressant parce que bon ben, il y avait des passionnés qui, qui connaissaient ce problème de comptabilité voilà alors tout tout s'est très bien euh, mis en place et puis, bah, ma foi, on n'a pas fait fortune, on n'a pas pu donner des millions à l'école euh, tant pis parce que vous parlez de logiciel, mais le, la, la force du, des smaky -E, en fait, au départ c'était aussi qu'ils avaient un logiciel puissant, ils étaient multitâches peut-être par rapport à d'autres produits bah, au, au premier Apple, ou bien on peut aussi penser bah, euh, peut-être que les gens à l'époque entendaient plus parler des, des Commodore, des Amiga mais le smaky -E, au niveau logiciel, c'était aussi sa force oui, parce que l'équipe connaiss... conna... a évolué en fait et, a... et s'est rendu compte des besoins de la programmation à tous les niveaux, le fait qu'on partait de zéro chaque fois donc on... en empilant des couches ben, on voyait bien quelles étaient les fonctions qu'il fallait rajouter et puis il ben, y avait des profs à l'EPFL qui pouvaient euh, donner les indications euh, Professeur Petit-Pierre, ben, c'était son boulot, système d'exploitation, donc euh, il a pu donner tous les tuyaux euh, à un gymnasien de 18 ans qui avait commencé à 11 ans et puis qui avait euh, 10 ans d'expérience. Hein. C'est ça, ça a été ma chance en fait avec les, les, beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils avaient déjà 10, 10 ans d'expérience en, en micro-informatique, naïves mais ils évoluaient. Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire par rapport à toute cette aventure Smaki Ce qui qu était amusant, enfin, ce qui m'amusait, c'est que je, je cherchais des idées pour, pour des programmes simples qui pouvaient être faits, justement. Euh, et, et ça marchait admirablement bien, quoi. Alors, euh, dans les gadgets qu'on euh, qu m'avait programmés, il ben, y avait un Smaki qui, qui me posait la question toutes les... Tous les 10 minutes ou un quart d'heure, c'était aléatoire, qu'est-ce que tu fais Puis je devais répondre dans un choix multiple parce que, voilà, ça m'amusait de, de me dire, mais je fais rien toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, que je pas de résultat. Et puis une autre, un autre petit projet, ben, euh, quand c'était l'heure de rentrer à la maison, ben, j'avais euh, une petite boîte spéciale, qui sonnait exactement un coup de téléphone chez moi pour dire j'arrive dans 20 minutes parce que mes horaires n'étaient pas très réguliers à vrai dire alors voilà c'est toute cette interaction avec, euh, avec des jeunes et, et puis des, des passionnés par euh, développer des applications euh, plus puissantes alors pourquoi est-ce que je mentionne d'abord l'interaction avec des jeunes ben, c'est que là j'étais, euh, je dirais, presque complètement en contrôle. Quand j'étais avec un, un doctorant, ben évidemment il en savait plus que moi, surtout ce qu'il faisait. Et puis euh, il y avait du plaisir à discuter, mais il n'y avait pas cette même chaleur humaine, je dirais, dans, dans les contacts. C'était trop technique, trop technologique. Nous sommes devant les souris. Les souris, ça fait partie de, de, de, de vos travaux, de, de, de vos inventions. Vous n'avez pas inventé la souris. Hein Elle existait déjà aux États-Unis, mais c'était plutôt pour vous l'idée de, de quoi, en fait de la, de la rendre plus petite, de la perfectionner, surtout euh, C'était de, de voir ce qu'on pouvait faire avec, en fait. Hein Donc, le, euh, Dag Lebart a très bien vu tout ce qu'on qu pouvait faire, et il a fait une démonstration extraordinaire déjà en 68, à distance, etc. L'objet était connu, je suis revenu des États-Unis avec les plans de la souris de, de Dag Engelbart, et puis évidemment, ben, je voulais faire mieux, quoi. je voulais la copier en faisant mieux. Alors ce qui est amusant, c'est que je n'ai pas euh, cherché à réduire les dimensions, et puis, ça a été cette première euh, souris, une année en septembre 3, où en fait, j'ai remplacé les potentiomètres euh, de Zach par un système optique qui évite de devoir re la souris quand on arrive en bout de course. Et puis, je ne me souviens pas s'il avait aussi trois boutons, mais... Voilà, il y avait, euh, on réfléchissait à comment interagir euh, on pouvait faire des petites démonstrations avec un mini-ordinateur et puis l'écran qui était sur ce mini-ordinateur, mais euh, ça, ça, on ne pouvait rien faire d'intéressant, quoi. Dag avait un gros ordinateur, une équipe. On m'a dit, et je le crois, que l'interface pour connecter la souris sur son ordinateur avait coûté 100 000 dollars. Parce qu'effectivement, intervenir en temps réel sur un de ces gros ordinateurs, ce n'était pas prévu. L'ordinateur n'avait pas du tout été conçu pour qu'on puisse, comme maintenant, se brancher sur son PC avec toutes les prises nécessaires. Et ici à Lausanne, on peut dire enfin, ce, cet intérêt pour la souris, hein, pour replacer ça, ça un petit peu dans l'histoire, c'est intervenu très tôt en fait, en 1974, enfin, avant même la création de, de Microsoft aux États-Unis par exemple. Donc c'est quelque chose, vous qui vous a paru très très tôt, étant quelque chose d'essentiel à l'évolution de l'informatique Alors, de mon côté, ben, c'est clair que j'avais aucun moyen de construire une machine sophistiquée. Donc on faisait euh, des projets avec les microprocesseurs, mais bon, ben en 72-73, il n'y avait pas encore euh, de microprocesseurs. Hein, on, on, mais on pouvait brancher sur... On, on imaginait qu'il y aurait des mini-ordinateurs plus petits et plus conviviaux. Donc tous les deux ans, je refaisais un prototype de souris, parce que typiquement... Euh, l'idée de la boule n'est pas venue tout de suite. Donc euh, voilà, ben, on prend des étudiants, puis on, on essaye de faire un prototype de boule, et puis ensuite ben, on construit ça un petit, peu, un petit peu mieux, et puis après ben, on refait un prototype parce qu'on on, essaie de miniaturiser un peu, permettant une boule métallique. Alors voilà, alors il y avait cycliquement... Une idée qui faisait qu'on euh, repenchait la souris. Euh, je mettais un doctorant pour faire un écran graphique, et puis connecter une souris dessus. Mais voilà, c'était un prototype unique, très coûteux. Alors, euh, c'est seulement en 80, 70, 79, que Niklaus Wirth est revenu des États-Unis où il avait travaillé avec ses stations Lilith et ses stations euh, Xerox Park. Euh, et puis Wirth voulait absolument faire la même chose. Donc euh, voilà, il avait besoin de souris. Les souris de Xerox Park n'étaient pas disponibles. Donc il est venu chez moi. <rire> et puis là, ben, j'avais. Un excellent mécanicien qui avait. Euh, il il m'a rappelé la première chose que je lui ai demandé de faire quand il est venu, c'est de dire Fais-moi une souris. <rire> Parce que je n'étais pas vraiment content des mécaniques précédentes, et puis il était horloger, euh, donc voilà, je me suis dit ben, Il va pouvoir me faire une souris fiable. Et puis effectivement, alors il a, il a fait une mécanique, et puis quand Virt est venu, ben voilà, il, il s'est mis à fond pour faire une mécanique de souris qui restait le modèle de construction de toutes les souris mécaniques. Il a construit 50 souris pour Wirth et pour des Américains qui ne pouvaient pas les acheter aux, aux états unis On n'avait pas d'imprimante 3D donc il fallait, avoir des télés, il fallait avoir des technologies pour mouler des formes précises. Et c'était même un état de surface beaucoup plus sympathique que si on avait maintenant une imprimante 3D. Alors voilà. Alors après, ben nous, notre vocation n'était pas de fabriquer des souris pour VIRT, pour des chercheurs, ça nous intéressait. Donc on a trouvé un sous-traitant avec lequel il y a eu des problèmes de transfert de technologie parce que voilà. Et puis Borel, c'est Daniel Borrell s'est intéressé à Puisqu'il avait un pied aux États-Unis, puis que le, les, les Américains cherchaient des souris. Donc, lui s'est mis à revendre les souris de Desprats. Et puis là, bon, bah, c'est intéressant, parce que comme Desprats payait des, des royautés à l'école polytechnique et devait se fournir une liste des clients, je vois un petit peu euh, qui achetait ses premières souris. Mais bon, bah, j'ai regardé la liste une fois. Euh, pour, pour euh, typiquement bah, voir que là, tout à coup, les, les ventes de, de Logitech ont explosé et puis euh, les PRA ne pouvaient manifestement pas suivre. Logitech a, a pris d'excellentes décisions de fabrication et commerciales et avait d'excellents ingénieurs pour justement euh, développer euh, la technologie le JTEC a démocratisé hein, la, la, la souris. Donc là, au départ, cette fameuse souris DEPRA, en fait, du nom de, de cette manufacture oui. horlogère, on peut dire que la Suisse, en fait, ça a été un petit peu pionnière. c'est grâce justement un peu à la, la précision suisse, la fiabilité suisse, la qualité suisse, qu'on avait déjà acquis par le passé avec les montres, et puis que tout d'un coup, on a transposé dans l'informatique avec, avec la souris. Oui, oui, oui, c'est ce que disent les Suisses, mais... <rire> Si vous regardez l'histoire de la souris écrite par des Américains, Despras apparaît à peine. Donc ils ont eu des gens qui faisaient des souris. Alors la souris qui était justement fabriquée pour Xerox était mécanique, avait des mauvaises qualités. C'est ce qui a permis, dans le fond, à la souris des Pras. De, de faire sa place au soleil parce qu'elle était beaucoup plus fiable, mais Logitech a eu herme, énormément de problèmes de fiabilité parce que vous voyez il y avait, il y avait une boule métallique, hein, qu'on a vu tout à l'heure elle cassait tout quand, dans le transport. bon DEPRA a, a bien vendu pendant plusieurs années quand même parce qu'il y avait les, les, les, les stations graphiques et, alors, à un moment donné, c'est clair que despras n'avait pas l'environnement ingénieur pour développer des nouveaux modèles. Hein? C'était uniquement un fabricant. Donc, inévitablement, euh, il ne pouvait pas continuer. Et puis, parallèlement, Logitech bah, prenait toutes les parts du marché, et, <rire> et voilà. Alors, DEPRA arrêté au bout de 4-5 ans. Et un aspect intéressant, c'est que la souris qui s'est développée de Logitech n'a pas du tout la forme ronde. Et puis, bon, c'est souvent posé la question, mais pourquoi certains préfèrent la, <rire> la souris des bras et puis d'autres la souris Logitech alors la différence que j'ai fini par trouver, ou on a fini par trouver, c'est de dire la souris d'Epra, c'est une souris de course. Hein, on, on la déplace rapidement, confortablement. Et la souris Logitech, on a encore une partie de la main sur le sol et c'est une souris de précision. Hein <rire> Alors voilà. Vos premières souris avaient déjà trois boutons. Pourquoi trois boutons euh... Là. Voilà, ça c'est une des premières souris qui a été utilisée sur un Mac 6 par Daniel Roux, qui était vraiment le grand créateur de, de toutes nos applications logicielles. Et puis il y a effectivement besoin de, de, de trois souris pour séparer. Alors là, detect, move, create, euh, je pense que c'est pas comme ça qu'on les, qu les assigne maintenant, mais... Euh, là, c'était probablement encore relativement abstrait, parce qu'on n'avait pas la qualité d'interaction avec l'écran, donc il a fallu bien voir comment déplacer ce pointeur de souris. La grande difficulté à l'époque, c'était l'interface, l'interface des souris, parce que, voilà, on a mis du. Enfin, il y avait une interface de communication série qui était trop compliquée pour les souris et qui ne s'est résolue que par René Sommer de Logitech qui a pu mettre un microprocesseur dans la souris. Et l'interface pour être compatible avec les prises qui existaient déjà sur les PC. Alors ça aussi, le JT était le premier, ça a permis de, de pénétrer le marché plus vite. Dans ce 50e anniversaire de l'EPFL, vous présentez ces logidules. Les logidules, c'est quelque chose que vous avez inventé. Est-ce que vous avez dû inventer en fait, ces logidules à l'époque Parce que pour enseigner, il fallait bien avoir du matériel pour pouvoir parler de l'informatique, faire comprendre l'électronique en fait, aux gens. Alors effectivement, euh, tout le monde parlant de ce qu'on appelait les systèmes logiques, hein, qui sont... Les concepts de base, dans le fond, qui permettent de, de construire un, un additionneur et de faire une calculatrice. Les éléments de base sont en fait des, des portes, on parle de portes logiques avec des transistors. Et puis il y a un mécano, en fait, dont on, dont on a besoin pour démontrer et, et expérimenter. Alors, dans toutes les universités, des euh, modules électroniques, modules logiques se sont développés et il y en avait, fait par le professeur Manz, quand je suis arrivé comme thésard. Et puis c'était des cartes enfichées dans des racks avec des gros connecteurs, etc. C'était la technologie de l'époque. Alors ma thèse se faisait sur des réseaux itératifs, donc des modules qui se, euh, qui se passent l'information de l'un à l'autre, et là j'ai découvert un jeu électronique allemand, qui c'était les boîtes logidules en fait. Donc j'ai commandé des boîtes vides chez ce fabricant pour mettre ma propre électronique pour ma thèse d'abord, mais je voyais toute la perspective qu'il y avait pour faire des modules euh, des modules électroniques, euh, une famille complète comme elle s'est développée. Quoi. Alors voilà, alors cette, c est, c est, ces boîtes sont très intéressantes parce qu'elles ont les contacts d'alimentation en bas et les contacts d'information en haut. Donc euh, si je connecte un interrupteur avec des petites lampes qui vont me permettre d'afficher l'état de ces interrupteurs, je n'ai pas besoin de mettre des fils. Donc c'est tout ce qui a permis de faire... Enfin, la, la valeur des logidules par rapport à tout ce qui s'est développé d'autre, c'est qu'on met des fils quand il faut réfléchir. On n'a pas toujours... Il enfin, y a beaucoup de cas où... On, les, les fils viennent <rire> naturellement parce que c'est naturel. Alors voilà, Alors on peut développer toute une famille avec les fonctions de base des portes logiques, euh, la porte où, des flip-flops, des bascules, avec euh, des compteurs, des registres, etc. Des additionneurs. Et puis, on peut. Alors, pour. pour pour que les étudiants comprennent, là ça devient déjà assez sophistiqué, mais le principe est très simple. Il euh, y a une horloge qui affiche l'heure, il y a des comparateurs, il y a des interrupteurs qui permettent de faire la fonction réveil matin. Alors, il bon, faut mettre un peu beaucoup de fil parce que... Euh, euh, il n'y a, a pas des connexion automatique partout. Et puis voilà, il y a un certain nombre d'expériences qui qui montrent... Et, quand j'ai développé les, les premiers Smakey, il y avait de la logique à mettre autour du processeur pour générer les signaux. Il y avait de la logique pour faire une interface écran, avec des compteurs, des comparateurs, etc. Je construisais tout ça en logidule. <rire> et puis une fois qu'on est sûr du schéma, parce que oh, c'est comme un l'ego, on construit quelque chose, on se dit « ah mais je pourrais faire mieux », on démolit une partie, on reconstruit différemment, et puis on arrive à une solution qui est beaucoup plus optimale. Donc la flexibilité des logidules était justement très agréable, par rapport aux autres solutions où il y avait un, un paquet de fils dans lequel on se repérait absolument pas <rire> et puis on n'avait aucune envie de modifier parce que... <rire> bon, alors voilà le, ce qu'a fait le succès euh, pédagogique des, des logidules qui ont failli être commercialisés qui je pense n'auraient pas... enfin on leur a reproché d'être très chers mais... Quand on avait parlé de commercialisation, euh, je vais déposer un brevet pour faire des boîtes plus élégantes, <rire> plus faciles à fabriquer. Donc ça, euh, quand il y a un marché, ben on trouve les solutions. Quoi, hein. En fait, les, les circuits logiques, c'est faire de la programmation euh, sans application, sans logiciel. Oui, alors si on réfléchit justement à l'évolution des, des circuits logiques, hein, c'est que on avait des transistors et puis ça faisait des cartes pleines de transistors. Ensuite on a mis les transistors dans des petits boîtiers noirs qu'on appelait circuits intégrés et puis on a construit tous les smaki, toutes les machines de l'époque avec ces boîtiers qui se complexifiaient un tout petit peu mais il y avait toujours 50 boîtiers alignés pour faire un, pour faire un un ordinateur individuel alors après on a réussi encore à entasser dans le fond ces circuits mais on perdait la flexibilité donc ce qu'il a fallu c'était mettre dans chaque circuit une possibilité de programmation pour le configurer et ça, ça s'est complexifié donc maintenant ben, on a cette ce qui s'appelle parfois une mer de porte. j'aime bien cette idée parce que euh, une mer de transistors, il y a vraiment des, des millions de transistors avec la possibilité de les interconnecter par une programmation en fait puisque c'est des éléments de mémoire à chaque endroit qui vont garder l'information euh, logique donc ça on l'appelle des FPGA, il y, a, il y a un atelier pour euh, montrer euh, ce nouvel aspect. Les, les cours ne sont plus avec des logidules mais avec des FPGA. Et puis, euh, tout, tout, tout se construit maintenant avec des PG, FPGA qui contiennent elles-mêmes des processeurs qu'on interconnecte pour faire des, des super machines. <rire> Alors ça, il ben, y a des outils informatiques chaque fois pour euh, Travailler au bon niveau. Pour, pour rendre les choses compréhensibles, pour euh, l'aspect pédagogique aussi, vous aviez, euh, vous avez développé les, les dauphins. Hein. Ça aussi, c'était dans, dans l'idée de, de, de rendre, dirais, de, de, de faire comprendre en fait comment se passent les choses. Oui, ben le, le dauphin était une machine très performante quand elle, quand il a été conçu. Ça utilisait les derniers composants microprocesseurs, et les meilleures mémoires qu'on pouvait obtenir. Et puis ça se programmait à un niveau où on voit les bits passer, je dirais. On sait exactement ce qui se passe dans le processeur, pourquoi il a fallu écrire telle instruction pour allumer une LED, etc. Alors maintenant, bah avec la, on, on, on a mis un éditeur, on a mis des langages plus évolués, on a voulu. On avait plus de transistors, plus de mémoire, donc évidemment on rajoute des couches de logiciel. Alors maintenant, bah qu'est-ce qui s'est passé en physique Galilée y a inventé le plan incliné, on a développé euh, la physique, on fait de la physique nucléaire, et puis est-ce que dans les écoles, est-ce qu'il faut parler de ce qui se passe au CERN ou bien de ce qu'a fait Galilée, ça c'est... <rire> Alors l'évolution de la physique, ben, c'est faite avec des profs qui, qui apprenaient la physique et puis qui enseignent la physique comme ils l'ont apprise, puis tout à coup on a des profs qui n'ont jamais fait d'informatique, puis qui doivent présenter l'outil informatique à leurs élèves et qui n'ont pas L'équipement de base, ils ont, des, ils ont des plans inclinés dans les salles de physique, mais ils n'ont pas de dauphin, ils n'ont pas de logidules, parce que, voilà, euh, <rire> ils ont disparu trop vite, hein, le, euh, Bon, enfin, comment en physique, ça mis des siècles hein, pour comprendre comment il fallait enseigner les choses correctement. Dans le cadre des 50 ans de l'EPFL, vous donnez les logidules, en fait Vous n'avez pas envie de les, de, les, de les conserver, de sauvegarder ce patrimoine, finalement Mais ils ont passé 20 ans à la cave. Ils peuvent repasser 50 ans à la cave, vous me direz, mais moi, ça m'a. J'ai trouvé que cette occasion d'avoir le 50e, d'amener du public, d'informer des professeurs, que Ça valait la peine de, de réarranger ces logidules d'une façon qui m'a causé énormément de soucis parce qu'en fait, les logidules qui ont été faits pour l'enseignement à l'EPFL et en particulier ceux qui ont été faits par le professeur Mange pour faire de la recherche sur des réseaux euh, systoliques, etc. Ce ne pas du tout les logidules dont on a besoin pour l'enseignement de base. Alors maintenant, je me suis retrouvé, euh, j'ai retrouvé dans les caves quantité de logidules dont on ne peut vraiment rien faire. Et puis parfois, pas assez de logidules qui permettraient de faire des kits. Comme, euh, comme ces kits, j'ai pu en faire une vingtaine. Euh, pour qu'un enseignant construise une calculatrice, montre les fonctions logiques, montre comment faire un petit séquenceur. Et puis, euh, fait une calculatrice qui additionne des nombres jusqu'à 256. Voilà, C'est vraiment intéressant, je pense. Alors Avec plus de logidules, on peut faire des horloges. Mais euh, ça, ça devrait être des activités de loisirs. Alors maintenant, ben, c'est impossible de refaire des logidules, même si on a des, des milliers de boîtes vides. Mais le coût est vraiment excessif. Et on pourrait inventer, il euh, me ferait un plaisir d'inventer quelque chose, mais il faudrait qu'il qu y ait un espoir de le vendre.